Donc, il est 16h, je suis Steve Kerion du Service national du récit de l'univers social. Je regarde là parce que, bon, j'ai deux écrans. Euh, et euh, bon, je suis avec Maude, La Bonté qui euh, ma collègue pour euh, donner la formation. Il va y avoir aussi Charles Perron qui va nous donner un coup de main euh, si on a des éléments un peu plus avancés et tout ça pour utiliser Minecraft. Donc on est très heureux de vous voir ce premier ou euh, deuxième webinaire du Récitus. Donc euh, voilà, Alors, on est quelques-uns euh, dans euh, autant du primaire que du secondaire, comme je le disais, donc euh, 14 participants, donc c'est bien. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec vous, c'est, euh, dans un premier temps, vous montrer un petit peu c'est quoi notre vision de l'utilisation de Minecraft. C'est un webinaire d'une heure, donc, et, et après, si vous voulez rester, bien, vous allez être les bienvenus. Euh, donc, euh, les objectifs qu'on s'est donnés, nous, comme service national, pour justement proposer des tâches, euh, vous présenter un petit peu comment utiliser Minecraft en, en, en univers social, donc c'est quoi un peu les projets qui pourraient être euh, intéressants, tant au primaire qu'au secondaire. Euh, quelques enjeux techniques et puis bon, dans tout ça, euh, une expérimentation même sur les touches qui euh, va vous, vous permettre de vous approprier euh, la base de Minecraft ou peut-être aller un petit peu plus loin si euh, vous avez déjà euh, taquiné Minecraft. Donc, euh, en gros, nos objectifs, nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment utiliser le jeu comme outil d'apprentissage donc pour euh, et aussi l'amener vers la collaboration. Donc, vous allez voir que la plupart des tâches qu'on propose, c'est des élèves qui travaillent ensemble. Donc, travaillent ensemble en petits groupes, donc en groupe de 4, 5, 6 ou à 32. Donc, on a même des projets à 32 euh, où, euh, dans le fond, les élèves devaient construire, par exemple, une seigneurie euh, avec toute la classe. Euh, puis ben, en géographie, on a beaucoup travaillé sur l'impact justement du territoire sur l'aménagement, euh, avec les aménagements urbains, notamment avec, euh, on le voit ici avec un barrage hydroélectrique, donc on a fait quelques vidéos justement qui présentent un petit peu ces euh, Éléments-là. Parce que bon, il faut profiter vraiment de l'outil qui nous permet d'avoir un environnement 3D, virtuel, puis dans lequel je peux interagir, euh, euh, faire des actions, une certaine agentivité hein, dans Minecraft où est-ce que je peux intervenir, puis bon, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu euh, ça euh, sur lequel on, on s'est basé pour créer nos tâches. Donc, rapidement, vous connaissez certainement Minecraft, mais on vous a mis quelques éléments qui vous expliquent un peu ce que c'est, donc c'est plusieurs millions de personnes. Euh, sachez que dans Minecraft, si vos enfants jouent dans Minecraft, ils sont peut-être euh, en mode survie. Euh, ce qui est bien euh, dans la version qu'on utilise, euh, c'est aussi dans Minecraft, c'est la version plutôt création, donc c'est euh, le mode créatif, donc c'est euh, le mode qu'on utilise au Service national du récit. Puis ben, la version qu'on utilise, c'est Minecraft éducation, parce qu'il y a plusieurs versions de Minecraft. Euh, Minecraft Java, Minecraft euh, euh, sur les consoles, puis Minecraft éducation. Euh, puis bon, ces Minecraft là se parlent pas. Donc si vos enfants jouent à Minecraft à la maison, mais ben, c'est peut-être que la, la, la, la carte où euh, ils vont voir qu il y a quelques différences ou quelques incompatibilités avec euh, la Minecraft éducation. Euh, la mécanique du jeu, ben, il y a plusieurs objets que vous utilisez, euh, construire bloc à bloc comme ça, et puis bon, euh, il y a un inventaire avec un certain nombre d'objets, de, de, de, de blocs, comme, comme, comme je le disais. À, à utiliser. Puis, euh, ben, si vous êtes euh, habitué ou vous connaissez le first-person shooter, donc euh, les jeux à la première personne, eh c'est les mêmes touches. Donc W, A, D, S pour euh, se promener, avancer, tout ça. Là. Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment un classique en utilisant une souris. Ça, c'est l'autre élément. Donc, on vous recommande fortement d'utiliser une souris pour euh, Minecraft, une souris en classe aussi. Euh, parce que bon, ça, ça améliore un petit peu la, la jouabilité. Euh, sinon, avec le trackpad, euh, c'est vraiment difficile. Puis bon, euh, ça, ça crée quelques frustrations, même parmi vos élèves qui sont les meilleurs, parce que les autres sont habitués dans, dans leur environnement, justement, à jouer avec Minecraft. Donc, ça, ça fait le petit tour d'horizon pour vous introduire à Minecraft. Euh, donc, nous, ce qu'on s'est dit au Service national, c'est qu'on allait travailler essentiellement sur trois éléments précis, précis quand on allait concevoir les tâches. Euh, bon, fonction et usage. Donc, dans le fond, il y a beaucoup de construction de bâtiments. Euh, puis, euh, ce qu'on veut faire avec les élèves, c'est travailler en amont sur, avec un dossier documentaire sur les éléments euh, comme euh, justement pourquoi on construit ce bâtiment-là. Par exemple, dans une seigneurie, bâtir ben, le Moulin banal avec la, la Maison du Seigneur ou avec euh, le barrage hydroélectrique, bâtir ben, les, les composantes du, du barrage hydroélectrique. Donc, c'est plus la fonction euh, et l'usage du bâtiment qui nous intéresse. À, à à ce, à ce, sur ce plan-là, euh, moins sur la, rap, la reproduction euh, à, euh, concrète ou la reproduction exacte du bâtiment. Parce que souvent, on voit dans Minecraft des projets où ils construisent, construisent à l'identique. Euh, par exemple, il y a la ville de, de, de Florence construite à, à l'identique. Donc, c'est un, un travail monumental. Donc, on ne veut pas aller là parce que c'est beaucoup de temps. Euh, c'est impressionnant, mais euh, voilà. L'autre élément qu'on trouve important, c'est la question du territoire. Donc comment le territoire est organisé? Quels sont les impacts euh, que l'humain peut avoir sur son territoire? Donc c'est aussi bon en, euh, en, en, en, au primaire qu'au secondaire. Donc euh, des éléments, euh, comment je peux profiter des atouts contraints du territoire justement pour m'installer? Autant que euh, l'humain, quand il installe un, un élément une construction, ben, il aménage son territoire. Puis, bon, les caractéristiques, c'est l'élément à, à vraiment voir est-ce qu'il est fait en pierre et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment de voir avec les élèves quels seront les matériaux qui vont être utilisés dans Minecraft. Donc, quelques exemples euh, ici. Ben, je pourrais peut-être juste euh, tout de suite vous montrer un exemple de production. Euh, ça, je pense que c'était du secondaire 3. Mais dites-vous qu'au primaire, c'est un projet aussi qui, qui peut être réalisé au primaire, c'est la seigneurie. Euh, donc, euh, ici, ben, vous voyez la, le produit final. Donc, euh, euh, où est-ce que les élèves, chaque groupe d'élèves, ça, c'est un projet de 32. Là, donc, chaque groupe d'élèves avait un bâtiment à construire. Donc, vous avez l'église, vous avez euh, la maison euh, du Seigneur, et là, vous avez euh, les différents bâtiments des censitaires. Puis, je vous rassure, au primaire, c'est aussi beau. Là. Donc, il euh, n'y a pas, ils euh, n'ont pas vu vraiment de distinction là, entre le primaire et le secondaire. Puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'on voit la structure, justement, du euh, régime seigneurial. Puis, bon, quand on parle de fonction du bâtiment, c'est, euh, dans le fond, les, les, les petits éléments euh, descriptifs qu'on peut retrouver sur euh, les bâtiments que les élèves ont rédigés en amont et puissent, euh, et que, quand on visite le monde, qu'on puisse justement euh, voir un petit peu euh, ce qu'il en est en, en termes de description comme telle. Donc, euh, j'entre dans l'église pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, euh, voilà. Euh, dans les tâches, vous allez voir euh, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est euh, des, des cartes de base. Donc, vous allez voir, souvent, il y a, une, euh, il y a, une, il y a un fond de carte. Donc, je peux peut-être vous montrer le fond de carte qui euh, vient avec euh, euh, cet exemple-là, qui est aussi bon au primaire ou au secondaire. Donc, pourquoi on fait des fonds de carte? Parce qu'on s'est rendu compte euh, que euh, les euh, élèves, dans le fond, euh, on essayait comme de faire en sorte que les élèves choisissent ou aménagent le territoire, mais maintenant à 32, ça devenait un peu chaotique et surtout il y avait de la spéculation euh, foncière et euh, territoriale. Donc euh, les élèves s'arrachaient des, des, des morceaux de terrain. Et donc ce qu'on propose ici, c'est vraiment des cartes comme celle-là, où est-ce que bon euh, les fondations sont, sont présentes. Et puis bon, quand les élèves arrivent sur la carte, ben, tu ils peuvent Justement, aller euh, s'installer au bon endroit. Puis, euh, dans ce cas-ci, ce qu'on demande aux élèves dans un premier temps, c'est de trouver les, les caractéristiques du territoire, mais, avec les terres qui sont euh, divisées euh, par rapport au fleuve et tout ça. Donc, euh, c'est euh, ce genre de, de, de choses-là qu'on propose. On a aussi, je peux peut-être vous montrer un exemple au secondaire avec le euh, euh, pays. Donc, avec mon pays, on va voir qu'on euh, a proposé un temple ici avec les éléments qui euh, peuvent se retrouver et où les élèves peuvent construire les différents euh, éléments importants ou bâtiments importants, et avec le volcan qui est en éruption sur le, le bord de l'air. Donc, euh, vous voyez donc une petite carte de base qui sert vraiment à organiser le travail des, de l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, vous allez voir ça. Euh, avec les tâches nous avons aussi qu'on a créé des, euh, des cahiers de l'élève donc euh, qui permet justement euh, d'organiser le travail en amont d'aller chercher euh, les différentes informations qui euh, sont pertinentes à la création de la tâche et euh, puis euh, aussi ben, on a euh, pour celle du secondaire je crois oui, il y avait comme aussi des, euh, des euh, des images Street View, donc un certain nombre de bâtiments ou de, de, de, de ressources qui permettent justement euh, d'avoir accès à euh, un visuel pour pouvoir construire ou préparer sa, la visite ou la, la construction dans Minecraft, donc on a un certain nombre de cahiers d'élèves qui permettent d'encadrer ça et donc vous en avez quelques-uns, quelques exemples ici, là, donc euh, euh, donc, pour, par rapport au territoire, par rapport à justement, on dit aux caractéristiques, on avait mis aussi des images euh, euh, qui sont là, puis bon, voilà. En termes de planification, bon, ça c'est euh, un peu pour vous montrer euh, la vision qu'on avait, donc si je, ra... Je, ra... je rappelle, donc à quoi sert le bâtiment en gros comment le territoire est aménagé ou occupé par euh, l'humain. Puis dernière chose, bien, la, les caractéristiques des différents bâtiments pour essayer d'en construire de façon schématique ces bâtiments-là, pas euh, de façon réaliste ou concrète euh, ou euh, à, à l'identique, je veux dire. Et puis, bien, dans les tâches, bien, euh, on vous montre un peu comment cette tâche-là peut euh, se vivre en classe. C'est sûr que euh, en en première phase, ben, ce serait justement la collecte d'informations, aller identifier les différents éléments. En réalisation, d'essayer d'identifier de, en amont, les, si on a à prévoir des textes et tout ça, et ensuite de tout ça, aller dans Minecraft pour réaliser euh, le monde. Puis ben, euh, ce qu'on oublie souvent en classe, c'est de faire des retours sur l'activité synthèse d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que, qu que j'ai appris? Puis c'est vraiment là qui qui est intéressant, tout le retour des élèves sur leur apprentissage. Il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là parce que, bon, on, on dirait qu'on finit le projet Minecraft, puis ben, à un moment donné, ben, qu'est-ce que j'ai appris Ce serait fun de, de prendre un petit temps avec eux pour euh, revenir sur ces apprentissages-là. Donc, euh, souvent, nos, nos, nos, nos projets, on se rend compte que c'est peut-être la partie qui est la plus euh, oubliée, euh, mais qui est, qui est vraiment importante. Voilà. Puis, euh, L'autre élément pour euh, fonctionnel, puis on pourrait l'aborder tantôt, qui est intéressant pour vous, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez terminé euh, votre projet Minecraft, euh, si vous avez juste un monde, bien, ça va. Mais si vous avez plusieurs mondes, bien, il y a euh, une fonction euh, qui est intéressante. C'est la caméra et euh, le livre qui euh, permet justement de prendre des photos euh, de, de, et d'exporter, de, de, si vous voulez, des photos euh, dans Minecraft pour pouvoir corriger, pour pouvoir évaluer le, les travaux des élèves. Donc ça, c'est un élément qui, qui est vraiment important. Euh, je montre des, des exemples de, de, de, de descriptions, de production d'élèves, donc qui, euh, qui ont été faits à, à, au centre de service de Laval. Donc euh, dans le fond, les élèves prennent la photo et viennent décrire un petit peu euh, l'élément qu'ils ont observé. Donc rapidement, je pourrais vous le montrer ici. Euh, ben, je vais prendre lui, tiens. Donc, dans le fond, euh, ce qu'on a besoin, puis je montre en même temps comment euh, vous déplacer. Comme je vous disais, euh, la souris me permet de regarder dans un sens et avancer d'un côté ou de l'autre avec les flèches WS. Et ensuite de ça, en appuyant sur E, donc pour... Euh, E pour « inventaire » ou « équipement <rire> », peut plus « équipement », donc E pour « équipement ». Donc, je vais avoir accès à un certain nombre de euh, choses qui sont euh, intéressantes euh, en termes d'objets, dont la caméra, euh, non, c'est « photo » ça s'appelle, oui, « photo », que je peux glisser dans, on pourrait l'appeler « mon sac à dos hein? », donc la petite barre d'inventaire ici. Et puis, euh, l'autre chose, c'est le, li le livre et la plume. Comme ça et puis ben je pourrais prendre si je, donc vous voyez je, en ce moment euh, ça change donc ici je livre la plume dans ma main et j'ai la caméra photo je peux prendre des photos avec le bouton de euh, droite puis bon je pourrais mettre une belle photo un selfie avec le vésuve puis une fois que j'ai pris mes photos, bien, je peux euh, utiliser mon livre et la plume. Donc euh, pour naviguer d'un à l'autre, je peux prendre la, la roulette, de la souris ou euh, appuyer sur 1 et 2. Puis euh, je peux ici venir euh, rentrer du texte, comme je peux venir aussi insérer des photos, puis euh, poursuivre comme ça, ainsi de suite, là, pour euh, justement euh, euh, faire mon... Euh, espèce de portfolio euh, de, de, de mon projet. Ce qui est important est quand vous êtes dans le livre et la plume, c'est de ne pas signer immé immédiatement parce que vous ne pourrez plus modifier ce, ce, cette, cette chose-là. Une fois que c'est signé, vous allez voir, on demande le titre. Vous allez voir, il a changé, il est rendu mauve. Là. Donc, c'est rendu un livre que je ne peux plus éditer. Et puis, quand je, je viens le. le, le dessus pour le bouton de droite, ben, je peux l'exporter, ben, ça s'en ça, ça vient en euh, PDF. Donc, euh, je crée un PDF que je, on pourrait partager. Donc, en gros, l'idée, c'était de vous montrer euh, comment vous déplacer dans Minecraft, mais pour aussi vous montrer une petite fonction qui est intéressante, la caméra photo et euh, le, euh, le livre et la plume, voilà. Donc, ça ferait le tour pour euh, une petite introduction. Euh, qui présente les balises de base euh, de Minecraft, avant euh, qu'on puisse tomber euh, de façon euh, plus euh, concrète dans les euh, projets primaires et secondaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Euh, de mon côté, dans le fond, on va, euh, on va diviser euh, la salle, euh, en, comme, en, comme Steve l'a dit, là, en primaire, et secondaires. Euh, et donc là, moi, je, je me suis fiée dans le fond aux, in aux informations que vous nous avez données là par euh, le questionnaire euh, Google Forms. Euh, Puis si vous aviez mis primaire et secondaire aussi par exemple, je ne vous ai pas retrouvé dans notre liste, ben, je vous ai mis d'emblée dans secondaire, donc dans la salle secondaire. Mais si jamais vous vous enseignez au primaire, euh, vous faites juste revenir dans le fond à la salle principale. Puis dans le fond, on va quand même, on trouvait ça important de faire un retour, là, tout le monde ensemble, euh, quand il va rester comme euh, peut-être dix minutes, là, fait que vers, euh, on se dit que vers 16h50, là, à peu près, on reviendrait, dans le fond, tout le monde dans la salle principale. Donc, sinon, il y a une question euh, de Cynthia, là, par rapport à l'utilisation des tablettes, donc iPad. Euh, oui, c'est possible, il me semble, euh, aussi, là, de faire le livre et la plume avec euh, iPad. Donc, je vais euh, ouvrir la salle maintenant, puis n'hésitez pas aussi si vous êtes dans la salle principale, mais que vous vous enseignez au secondaire, là, si j'ai échappé quelqu'un, à juste euh, soit le dire dans le clavardage, euh, soit ouvrir votre micro, là, euh, on est entre nous, on ne sera pas si nombreux. Là, Steve, est-ce que toi, je t'ai mis, c'est ça, là? Peut-être pas. Je ne t'ai pas dans ma liste. Est-ce que toi, tu peux changer tout seul? Es-tu capable? Ah oui. Super. En attendant, je vais partager mon écran. Donc, en principe, les gens qui sont euh, restés dans cette salle-ci, donc, euh, sont des gens euh, qui sont aux primaires. C'est bien ça? Super. On a peut-être Fanny qui va venir nous rejoindre, qui semble dire qu'elle est dans la salle, dans la mauvaise salle. Donc, elle va revenir avec nous. Je vais peut-être attendre comme 15 secondes. Est-ce <rire> sûr qu'elle soit là avant de commencer? Vous voyez bien mon écran, sinon? OK, excellent. Donc, Fanny est là, je pense. Euh, donc, au primaire, ben, sais, vous a montré quand même un, un petit peu là, à quoi ressemblaient les, les cahiers d'élèves, mais on a essayé de faire ça, différentes tâches. Euh, on a aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au premier cycle euh, du primaire, on a aussi réfléchi à certaines intentions là, qui pourraient être intéressantes dès le premier cycle. Donc, euh, on se rappelle au premier cycle, la compétence euh, ciblée, c'est construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société. Donc, on s'est dit, on pourrait juste aller dans certains mondes qui existent déjà dans Minecraft et aller observer, par exemple, le territoire, puis commencer juste à déjà le nommer, puis avoir un peu un, un vocabulaire géographique, donc nommer ce qu'on voit, puis dire, par exemple, c'est quoi la différence entre euh, le désert, par exemple, et une plaine. Mais ça pourrait être fait aussi là, euh, en troisième année, en quatrième année, euh, tu sais, en cinquième année, si on veut comme venir un peu euh, consolider notre concept de territoire avec les élèves, si on veut se dire « OK, on va retravailler tout le monde, c'est euh, quoi le relief? » Donc, on pourrait regarder deux mondes Minecraft, je pense à, mettons, plaine versus désert, puis là, on pourrait dire « OK, est-ce qu'il y a des différences euh, dans l'hydrographie, par exemple, euh, de ces deux mondes-là? » Donc, tu sais, ça prête une possibilité aussi là, de, comme un peu une activité euh, d'introduction à Minecraft. On fait juste se promener ensemble, on observe vraiment le territoire, on profite là, du fait qu'on est comme dans un monde et euh, on, on essaie de dégager, là, est-ce qu'il y a des différences, puis est-ce qu'il y a des similitudes entre ces mondes-là? ça, c'est, puis même on pourrait commencer à ouvrir vers les atouts puis les contraintes du territoire. Euh, dépendamment, là, si on est dans le désert, par exemple, ben, je pense que les élèves seraient capables déjà là, de nommer quelques contraintes. Fait que, quand on va revenir après ça euh, dans une essaye, puis on va utiliser ce vocabulaire-là, ben, les élèves vont, vont déjà avoir peut-être des images euh, en tête. Le, ça, c'était la version territoire, mais on pourrait faire la même chose avec euh, le temps. Donc, euh, on pourrait se dire, euh, on va aller plutôt regarder l'évolution dans le fond dans le temps de deux mondes fait qu'il y a des mondes qui existent déjà euh, comme euh, un monde qui serait plus euh, par rapport euh, aux sociétés autochtones donc euh, mettons qui pourrait être vers 1500 puis on pourrait aller voir euh, un monde vraiment plus urbanisé par exemple puis qui serait plus de l'époque contemporaine puis déjà le travailler avec les élèves c ce serait quoi les changements ce serait quoi les, les continuité dans le temps, là, euh, par rapport juste au monde qu'on est en train d'observer. Ça, c'était deux intentions qui étaient comme plus liées d'abord euh, au premier cycle du primaire, mais qui peuvent aussi servir des fois d'activité de, un peu d'introduction à Minecraft. En troisième année, euh, c'est ça qu'on va regarder là, tout à l'heure, peut-être plus en détail, euh, mais on a vraiment, dans le fond, développé une tâche euh, sur, euh, dans le fond, de la, la compétence euh, 3 pour euh, venir voir, s'ouvrir à la diversité entre la, la société iroquoyenne et celle algonquienne. Donc, euh, d'abord, les, les élèves peuvent visiter, donc ça, c'est déjà construit dans le monde, peuvent visiter euh, la société algonquienne. Donc là, comme vous voyez à l'écran ici, là, on, on, on va entrer dans le monde ensemble tantôt, mais euh, il y a comme quelques wigwams, puis il y a un personnage qui nous dit là, un petit texte pour nous, nous introduire, dans le fond, à cette société-là. Et ensuite, les élèves doivent se promener dans le monde pour euh, trouver où ils vont installer leur village iroquoyen. Donc, en principe, <rire> ça, ce sera... Euh, principe, puis ils ne devraient pas le mettre, par exemple, euh, je ne sais pas moi, dans, dans une montagne. Tu sais, Ça devrait être sur une plaine, ça devrait être donc peut-être proche de l'eau, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils vont, peu à peu, là, comprendre les caractéristiques de la société iroquoyenne, Puis, si je vous ouvre rapidement euh, le cahier de l'élève, Donc, ils vont avoir quand même, là, avant d'entrer dans le monde Minecraft, ils vont avoir de la documentation à aller chercher puis à aller valider. Donc, euh, euh, ici, on a déjà les informations sur la société algonquienne, mais ils vont aller devoir chercher l'information sur la société iroquoyenne pour bien la documenter avant d'aller dans le jeu Minecraft construire. Pour nous, cette étape-là est toujours là, importante. Là, Steve en a parlé tout à l'heure dans la démarche, mais on dirait que de bien écrire les informations avant pour, après ça, se lancer dans le monde Minecraft en ayant un plan puis en sachant aussi là, ce qu'on va devoir euh, construire. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour l'instant? N'hésitez pas à ouvrir le micro, votre caméra, utiliser le clavardage. Ça va me faire plaisir. Donc, euh, celle en quatrième année, bon, ça va concerner le régime seigneurial. Donc, euh, ça, vous l'avez vu là, tout à l'heure euh, avec Steve. Donc, on a déjà dans le monde délimité certains espaces hein, pour euh, aider les élèves à se repérer dans le monde. Puis aussi, c'est que ça aide, ça donne un étalon de mesure, le fait qu'il y a déjà la fondation, par exemple, d'une maison. Parce que des fois, on pouvait s'apercevoir que si euh, on ne faisait pas la, cette fondation-là, ben les proportions, par exemple, de deux maisons de censitaires pouvaient être complètement différentes. Mais bon, euh, au primaire, comparativement peut-être au secondaire, c'est peut-être plus facile aussi de faire un peu euh, d'interdisciplinarité. Je ne sais pas en quatrième année, c'est quoi euh, vraiment euh, nécessairement qui est vu en mathématiques, mais tu sais, ça pourrait toujours euh, tu sais, certaines notions de périmètre ou euh, après, là, je ne veux pas m'avancer vraiment pour quatrième année, là, je ne sais pas par cœur. Là. Mais en tout côté, tu sais, des fois, il peut y avoir aussi euh, de l'interdisciplinarité. Je pense qu'il peut être intéressante. Euh, quand, on, quand on est en train de construire là, dans Minecraft. Et donc, quelques euh, ici, quelques productions d'élèves. Euh, en cinquième année, donc, euh, c'était vraiment de plus de caractériser euh, la ville de Québec, donc euh, vers euh, 1905. Euh, donc, ça, la tâche elle a été expérimentée. Ça fait quand même quelques années qu'elle existe. Ça, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans cette tâche-là, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos commentaires. On pourrait l'améliorer, peut-être voir s'il y a des petites choses à bonifier. Mais ce qu'on a fait, dans le fond, pour l'instant, c'est que quand vous ouvrez la carte, je peux peut-être le faire d'ailleurs. Ressources primaires. jeu sérieux. Je vais y aller. Euh, ici, la ville de Québec vers 1905. Si je euh, télécharge dans le fond la carte ici de Ristus, vous voyez, elle a été téléchargée. J'ouvre Minecraft, je viens l'importer, je l'ouvre. Donc là, et est maintenant dans mes mondes. On a inséré, donc ça, c est, il y a quand même un effet wow pour les élèves. On a inséré, donc, le château Frontenac, donc, euh, qui était là à cette époque-là. Donc, euh, bon, ça ne représente pas, euh, on le dit souvent, c'est une schématisation. Donc, euh, ça ne représente pas nécessairement le cap diamant, hein, puis le territoire, comment il est fait, puis comment il est positionné. Mais euh, bon, c'est un début, là, c'était comme pour, euh, pour aider dans la planification, peut-être, euh, dans ce cas-ci. Voilà. Et en sixième année, donc ici, bon, c'était une tâche encore en C3, là, pour euh, s'ouvrir à la diversité. Euh, L'enseignante avec qui, entre autres, qu'on avait expérimenté cette tâche haïtienne. Donc, euh, c'était vraiment d'aller comparer la société québécoise et la société haïtienne vers 1980. Euh, puis donc, les élèves sont allés représenter certains bâtiments, là, de chacune euh, des sociétés. Puis, euh, on avait quand même monté, là, tout un dossier documentaire, dans le fond, pour aider, là, les élèves dans leur recherche. Et euh, dans ce cas-là, la tâche intégratrice était vraiment importante, là, étant donné que bon, euh, l'aspect de comparaison reste quand même société démocratique versus non démocratique. Donc, on proposait ici là, notre schéma comparatif euh, à la fin, toute fin, là, pour euh, venir comparer euh, les deux sociétés. Donc, maintenant, ce que je vous proposerais de faire... Moi, je descends dans mon diaporama. C'est notre section défi. Sûr, moi, moi je peux le faire à l'ordinateur, ça va me faire plaisir mais euh, s'il y en a certains, certaines d'entre vous qui euh, avaient Minecraft d'installer sur votre poste, vous pourriez en fait je vous propose de l'ouvrir en même temps que moi. Euh, Puis que là, on, on aurait là, un bon 20-30 minutes pour, euh, pour essayer de réaliser certains défis, pour s'approprier vraiment là, le jeu euh, main sur les touches euh, ensemble en même temps. Puis que si vous avez des questions, ben, on, peut, euh, on, on pourra y répondre là, au fur et à mesure. Nicole, euh, Ok, excusez-moi à tard. pas de problème Nicole, bienvenue. Là, je veux juste être certaine, Nicole, est-ce que tu enseignes au primaire ou au secondaire? Parce que je vais te changer de salle si jamais euh, tu enseignes au secondaire. Tu vas trouver ça plus pertinent. Fait que juste me le mentionner dans le clavardage. Donc, ce que je vous propose de faire, là, je vais vous mettre le lien secondaire, Nicole. OK, euh, je m'occupe de ça, de te transférer à Steve. Ça sera pas bien long. Nicole. Nicole, que je te trouve. Nicole, affectée secondaire. Donc. Ce que je vous propose de faire, donc, je vous mets euh, le lien euh, du, du cahier, dans le fond, de défis dans le clavardage. Euh, peut-être me dire aussi dans le, dans le chat, est-ce que vous êtes sur tablette ou si vous êtes sur ordinateur? Est-ce qu'il y aura peut-être des, euh, des petites nuances, là, des choses différentes à faire? Donc, je vois qu'il y a deux personnes dans le document. Fait que n'hésitez pas à venir, donc, ordinateur, super, pour Lisanne. Parfait. Est-ce que tout le monde a... Je ne l'ai pas encore, je serai sur tablette. OK, je comprends. Sordi et je viens d'aller chercher une souris, ça, c'est une très bonne idée. Chromebook, OK, parfait, euh, Anne-Marie. Donc, ça fonctionne également sur Chromebook, puis euh, des fois, l'inconvénient de Chromebook, c'est quand les mondes sont, euh, sont trop gros, dans le fond, c'est difficile euh, pour le Chromebook, mais euh, tous les mondes, dans le fond, si vous téléchargez en fait le monde du Ristus, ben on, on les a comme coupés pour qu'ils soient, euh, soient moins lourds, puis que ce soit plus facile là, de les faire rouler autant sur tablette que sur euh, Chromebook. Ok, Isabelle aussi, tu ne l'as pas encore. Bon, parce que je propose de faire ceux qui l'ont, dans le fond, peut-être essayer de réaliser soit les défis par vous-même ou en même temps que moi, puis euh, les autres, dans le fond, euh, si ça vous intéresse, là, dans le fond, euh, je vous montrerai juste quelques bases là, dans Minecraft. Donc, comme Steve le disait, là, je vous rappelle que c'est vraiment important d'utiliser... C'est deux mains, donc la position là, des fois c'est pas une position euh, sur laquelle on est habitué là, mais on va vraiment aller mettre euh, ces doigts là dans le fond, euh, ces trois doigts sur euh, W, A, S et D. C'est comme si ça, ça devient nos flèches, ces lettres là, et euh, donc notre souris euh, avec notre main droite. Donc ça c'est vraiment la position à adopter, c'est comme la base. Donc, défi numéro un, euh, créer et importer dans Minecraft éducation. Donc, j'ouvre Minecraft. Je vais revenir au tout début, sauvegarder équité pour vous montrer là, dès le début. Donc, quand on ouvre Minecraft, on s'est connecté avec notre compte de centre de service scolaire. Et on fait, donc moi c'est mon petit personnage ici, mode, donc on fait jouer. Ensuite, bon, plusieurs façons euh, de débuter, mais euh, on pourrait directement aller donc dans euh, afficher la bibliothèque. Tout à l'heure, je vous parlais, euh, donc, d'aller comparer, par exemple, des biomes différents. Euh, on pourrait passer par « Monde de départ », donc euh, ici, en bas à gauche. Euh, oui, j'imagine, Marie-Hélène, que tu peux l'installer, dans le fond, sur ta tablette personnelle avec ton compte de centre de service scolaire. Tu peux essayer de voir si ça va fonctionner. Et ici, donc, dans « Biomes », on peut aller chercher un biome qui nous intéresse. Euh, pour commencer, peut-être pas prendre euh, l'océan, ça allait juste être dans l'eau, mais peu importe, là, on pourrait prendre forêt, on pourrait prendre marais. Donc, et on clique sur « Créer un monde ». Donc, c'est simple, le monde est déjà euh, généré, donc euh, on est dans un monde ici de marais. Donc, le défi, c'est d'explorer, de se promener. Donc là, je, touche ma, je prenais la touche donc, W pour euh, me promener. Euh, pour sauter, ça va être la barre d'espacement donc euh, j'utilise avec mon pouce. Et sinon, bon, les élèves aussi vont se déplacer souvent euh, rapidement là, en volant. Donc, euh, on double-clique euh, avec la barre euh, d'espacement et après ça, on utilise les flèches. Ça donne aussi euh, une vue un peu euh, d'ensemble, donc un peu euh, à vol d'oiseau. Donc, euh, ça peut être intéressant là, à ce moment-là de, de se déplacer euh, de cette façon-là. Donc là, vous voyez que dans ce, ce monde-là, euh, on pourrait là, déjà, avec les élèves, euh, euh, parler justement là, du relief. On pourrait dire « Ah, peut-être qu'il y a des terres fertiles, hein. on voit ici qu'il y a de l'agriculture. » Donc, il faut réfléchir aussi que dans Minecraft, tout est carré, tout est cubique. Donc euh, ici, ce que vous apercevez, oui, ce sont des citrouilles. Donc, euh, ce sont des carrés, mais ce sont des, des belles citrouilles bien rondes. Donc, on voit là ici, là, ça c'est de l'agriculture, c'est à ça que ça ressemble dans Minecraft si jamais euh, vous avez jamais vu euh, Minecraft. Donc, tout a, a cette forme là très, très carrée. Voilà, donc ça, c'est le, le, le premier défi. Donc, comment euh, ouvrir un monde, tout simplement. Ensuite, bon, on pourrait dire, on va aller importer un monde du récitus pour... Euh, Justement, aller voir là, un modèle peut-être qui existe déjà euh, avec lequel il y a une intention pédagogique en univers social. Donc, euh, je l'ai fait tout à l'heure, mais je vous le remontre. Donc, euh, quand, je ne sais pas si vous connaissez bien, là, donc, euh, notre site, là, euh, vous, Ici, là, donc, il y a plusieurs onglets. Bon, formation pour, entre autres, les webinaires. Euh, ça va être vraiment ici, là, dans notre onglet ressources. Donc on va cliquer dans Primaire. Donc après ça, dans Primaire, on a, oui, une catégorisation pour euh, chacune des sociétés à l'étude, au primaire, mais on peut aussi y aller là plus euh, vers euh, te la technologie. Donc on irait dans Jeux sérieux. Et là, on a toutes les tâches qui concernent les jeux sérieux. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont toutes des tâches Minecraft, mais toutes nos tâches Minecraft s'y retrouvent. Et donc, euh, on va venir ici le télécharger euh, pour ceux là, qui le font en même temps que moi. On va venir télécharger euh, les, des villages iroquois et algonquins dans Minecraft. Si vous voulez y aller plus rapidement, je vous mets le lien direct dans le clavardage. Donc, Là, moi, je suis connectée, hein, donc euh, c'est pour ça que j'ai accès là, euh, aux documents de l'enseignant, donc aux pistes de solution et euh, aux grilles d'évaluation à télécharger. Mais sinon, quand on n'est pas connecté, on aurait juste accès aux documents de l'élève. Donc, ici, on peut venir télécharger la carte et on pourrait aussi, là, quand même, euh, ouvrir, bon, euh, le cahier de l'élève pour voir là, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, si on continue notre défi, on, a, euh, on est allé sur le site du Récitus, on a téléchargé, dans le fond, le monde euh, par rapport aux sociétés iroquoiennes et algonquiennes, on va venir maintenant l'importer dans euh, Minecraft. Donc, je sauvegarde et je quitte le monde dans lequel j'étais. Et euh, ici, tout simplement, donc, je vais venir euh, cliquer en bas à droite sur Importer. Donc, j'ai ici mon fichier euh, MC World que, que je garde tel quel, je ne le touche pas et je l'ouvre. Donc, l'importation du monde est réussie. Quand j'affiche mes mondes, c'est maintenant mon, mon plus récent monde là, dans, dans tous mes mondes. Là. Vous voyez, j'en ai beaucoup, mais <rire> donc c'est le plus récent que je viens de télécharger et je peux faire Jouer. Donc, on a complété le défi 1. sauf que si vous êtes sur iPad, c'est différent, bien sûr, parce que on a fait un tutoriel là, très détaillé, euh, parce qu'il faut vraiment enregistrer le monde au bon endroit dans le iPad. On ne veut pas que le monde soit enregistré euh, comme juste dans les téléchargements, mettons, de Safari ou de Chrome. On veut vraiment aller le mettre dans l'application euh, Minecraft. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait un pas à pas. Euh, donc là, à ce moment-là, c'est juste vraiment de suivre là, euh, ce pas à pas-là pour venir télécharger, euh, dans le télécharger euh, le monde. Mais si vous êtes un enseignant, vous avez un ordinateur, et que vous voulez que tous les élèves collaborent dans le même monde, à ce moment-là, vous allez seulement avoir à héberger, donc en tant qu'enseignant, le monde et le partager à vos élèves. fait que ça, avec des tablettes, ça pourrait être une version vraiment euh, simplifiée, là, je, je dirais, là, de côté, entre autres, gestion de classe, là, de travailler avec euh, Minecraft. Donc, je pense que c'était plus loin dans les défis, là, mais vu que j'en parle, je, je vous le montre, là, maintenant. Puis, je réponds tout de suite après à ta question, euh, Isabelle. Donc, euh, quand je suis dans mon monde, là, c'est moi qui est dans mon monde. Donc, si je veux l'héberger, par exemple, à mes élèves, euh, donc, ce que j'ai fait, là, je vais reprendre le jeu. Là, je suis dans mon monde. Là, j'ai pesé sur « Échappe ». Donc, ici, ça me donne des paramètres. Et c'est ici, l'icône, où est-ce que vous voyez, il y a comme des personnages. C'est pour commencer l'hébergement. Donc, je pourrais cliquer ici, commencer l'hébergement, valider. Et là, c'est ici, c'est les quatre personnages. Là, dans le fond, c'est le code de jonction que je donnerai à mes élèves pour que tout le monde vienne se joindre à mon monde. Oui, Isabelle. Quand tu dis qu'on on héberge le monde, Ordinateur, on partage sur les tablettes. Ouais. Quand le travail est fait, là, est, euh, moi, tout, tout va être enregistré dans, dans le monde que j'ai partagé, puis ça va rester ça. Parce que euh, j'utilise des tablettes, euh, les tablettes qu'on a, nous, à, euh, la façon dont c'est fait, c'est qu'une fois qu'on sort de notre session, le travail est... Euh, ...perdu, là, vraiment à l'enregistrer comme il faut. Fait que si on passe par ton ordinateur pour le partager, ça va toujours être euh, enregistré, dans le fond? Oui, c'est ça. Fait que si, dans le fond, si c'est toi qui héberges avec ton ordinateur, à ce moment-là, euh, le monde, c'est toi, il t'appartient comme à toi, puis les élèves viennent comme juste y jouer dedans. Euh, je sais que ceux qui utilisent, mettons, des flottes de iPad, mettons que, tu sais, Parce que je pense au secondaire, là, ils ont une flotte, mettons, dans leur classe, puis là, ils ont huit groupes, là, à, à passer, mettons. Bien là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer, mettons, dans le iPad, ils vont créer, mettons, euh, le monde. Euh, mettons, là, c'est iroquoien, là, mettons, on va l'appeler autochtone, bien, là, autochtone, mon groupe 101, mon groupe 102, fait qu'ils va avoir plusieurs fois le même monde, mais dans le, le titre du monde, dans le fond, ils vont avoir écrit là, euh, le numéro du groupe. Okay. Fait que ça, je sais, sais qu'il y en a qui procèdent de cette façon-là. Tout ce que vous dites, là, en ce moment, là, toutes les barres points, on a accès à ça? Parce que ça fait beaucoup d'informations à retenir. <rire> deux choses, dans le fond, oui, le, le diaporama ici là, il est, euh, je, je, vous, je peux vous, encore vous redonner là, le, le lien direct dans le clavardage. Fait que ça, tu peux le sauvegarder dans le fond dans ton drive ou te le mettre en favori aussi là, par exemple, dans, dans ton navigateur web. Puis sinon, nous, on enregistre là, toujours euh, les webinaires. Puis après ça, on les remet sur notre page, là, euh, Ristus, Merci. Webinaire, dans le fond, ici, Minecraft. Euh, voilà, donc ici, ça va, au lieu d'être image-là, ça va être la vidéo YouTube directement. Merci. Voilà. Alors, on était rendu au défi 2, si ça vous va. <rire> là, bien, explorer, ça, on l'a fait quand même un peu, ce serait se promener, regarder. Euh, on pourrait, là, ici, aller voir, dans le fond, des caractéristiques de la société euh, algonquienne et de la société euh, iroquoyenne. Donc, si je retourne dans mon dans mon monde là, autochtone, comme je vous dis, au début, tout le monde est comme parachuté au même endroit. Euh, C'est, dans le fond, dans le petit euh, village algonquin. Et si les élèves se promènent, ils vont apercevoir, dans le fond ici, un personnage non-joueur à qui, là, on peut venir parler. Donc, euh, peut-être juste vous dire, là, donc euh, parler, là, c'est écrit, là, ici, dans le bas de mon écran, c'est le clic droit de ma souris. Donc là, je clique droit avec ma souris et là, il me dit, « Bon, quoi, euh, soit le bienvenu dans notre village, nous serions heureux de faire du truc avec toi si des biens à échanger. » Il me donne, bon, cette information-là, étant donné que, euh, bon, nous, on, on, on représente un membre de la société iroquoienne parce qu'on va devoir construire, bien sûr, le village. Voilà, fait que, il peut se promener, il peut observer, il peut rentrer donc euh, dans euh, un wigwam, observer, etc. Donc ça, là, c'est possible de faire ça. Voilà. Donc ça, on est passé à travers ça. Maintenant, on va regarder euh, comment fonctionne, dans le fond, l'inventaire. Le tout ce que je vous dis à date, là, je vous dirais que 97 de vos élèves, là, ils savent déjà ça. Fait que, tu sais, c'est plus, c'est pour vous, c'est une appropriation, là. Fait que, je ne sais pas si je vais trop lentement, s'il y a plein de choses que vous connaissez déjà, là. Euh, euh, Voilà. Donc, l'inventaire, comme Steve le disait, c'est E. Donc, on va aller glisser là, quelques euh, éléments dans notre inventaire. Donc, je retourne à mon jeu. Donc, quand on va cliquer E, étant donné qu'on est en mode créatif, on a accès là, vraiment euh, à tous euh, les objets dans l'inventaire. Donc là, je pourrais dire, euh, je ne sais pas moi que je veux euh, du bois. Donc là, on va juste prendre, glisser et déposer l'objet ici là, dans notre euh, boîte à outils. Dans les défis, là, dans le fond, ça, on a appelé ça l'inventaire, puis la, la petite ligne ici, là, on a appelé ça la boîte à outils, juste pour, des fois, là, les, les distinguer euh, les uns des autres. Donc, on pourrait mettre du bois, on pourrait mettre... Là, j'ai mis quelques éléments là que vous pourriez venir ajouter. Donc, on pourrait venir ajouter un lit pour construire tout à l'heure. On pourrait ajouter la ou pour faire de l'agriculture, on pourrait ajouter de l'eau. Donc, vous voyez, j'utilise le moteur de recherche. J'écris là euh, quelques lettres, puis il me donne donc euh, des suggestions. Quitter. Donc là, le défi, c'est aller, aller trouver, dans le fond, un endroit pour installer notre village. Donc là, vous voyez, je suis en train de voler. Donc, j'ai fait le double espace. Et là, je peux me me promener, dans le fond, dans le monde pour essayer de voir où je vais installer euh, mon village, dans le fond, iroquois. Donc, en me promenant, je peux constater qu'ici, près de l'eau, commence à avoir un territoire qui est un petit peu plus euh, plat. Donc, il y aurait plusieurs sites là, possibles, il n'y a pas une seule bonne réponse. Donc, euh, on pourrait choisir, par exemple, là, ici, là, de venir euh, s'installer. On est près de l'eau, on est un peu, bon, sur un petit, euh, un petit plateau, donc on serait peut-être un peu protégé. Donc ici, ce serait un bon endroit, puis là, on pourrait commencer à construire. Puis là, la première erreur que tout néophyte fait, c'est qu'on va cliquer, on dirait, avec le clic gauche de la souris pour commencer. Mais le clic gauche, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans Minecraft, qui est un jeu, en principe, pour miner. Donc le clic gauche, ça détruit. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'on veut construire, il faut plutôt y aller avec le clic droit de notre souris. Donc, on peut venir, là, comme ça, avec le clic droit, euh, construire, je euh, fais juste remettre du gazon, là, pour remettre ça comme c'était avant. Voilà. Donc, ici, c'était la gestion de notre inventaire. Euh, je vous ai déjà commencé à montrer, je pense, comment euh, construire. Donc euh, ici, construire dans Minecraft, le défi 3. Là, il me reste à peu près deux minutes. Euh, on avait quand même bon, mis une intention pédagogique. Donc, on vous a mis un, un mini dossier documentaire qui, en fait, est, est, est composé de deux images. Donc, euh, pour euh, vous aider si euh, vous voulez construire une maison longue dans Minecraft. Donc, on a mis celle-ci et on a mis aussi l'intérieur pour ce défi-là. Donc, on pourrait euh, commencer à essayer là, de construire dans Minecraft, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, en utilisant le bouton droit de la souris pour euh, placer les blocs. Et euh, si on veut se promener là, ici, quand je me promène dans ma boîte à outils, là, vous voyez, ça change. Soit que j'utilise donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou la molette de ma souris je trouve que ça va mieux avec la, la roulette là, de la souris. Donc, on pourrait comme ça là, commencer puis faire euh, la base, là, dans le fond, euh, d'une maison longue. Voilà, ça c'était donc le défi 3. Et bon, le déficat, euh, ça concerne bon des, des, des fonctions qui sont un peu plus avancées, euh, comme si se met à pleuvoir, par exemple, puis que c'est un peu comme fatigant, fait qu'on peut, euh, on vous a montré le comment, dans le fond, ici, comment arrêter la pluie. Mais quand vous téléchargez directement les mondes euh, sur Istus, dans les paramètres, on a déjà fait là, que c'était euh, le jour euh, éternel, euh, pas de pluie, euh, tu sais, pour que, on veut vraiment que ce soit comme la créativité des élèves, puis le travail des élèves en premier, là, pas qu'il y a à gérer euh, s'il pleut ou s'il fait noir, puis là, il voit rien, là. Donc, euh, voilà. Fait que dans vos, temps euh, ici, là, dans les paramètres, euh, on a déjà là, euh, les, bons, euh, les bonnes options là, euh, de cocher. C'était ma petite alarme, il y 50, j'imagine que Steve va revenir, mais je continue jusqu'à temps qu'il revienne. Voilà. Et on vous explique comment faire de l'agriculture. Donc, pour faire de l'agriculture, euh, ça prend, donc on vous dit les outils, ça prend une houe, un seau d'eau et des graines. Euh, fait que dans le fond, dans le gazon, euh, c'est important là, de venir avec la houe, euh, venir euh, labourer, dans le fond, le gazon pour pouvoir planter. Sinon, bon, euh, c'est difficile de planter. Mais ce monde-là, il est un petit peu différent. Là. Il a été créé parce qu'on est quand même en troisième année. Euh, il est créé que, euh, peu importe, il me semble, c'est ça. Si on plante, même si c'est sur du gazon, ça va fonctionner. Mais c'est exceptionnel à ce monde-là, là. je tiens juste à, à le dire. Euh, parce que, bon, euh, c'est ça, les, les ressources, là, donc là, vous voyez, j'ai pas eu besoin là, de, de labourer, Mais habituellement, dans tous les autres mondes Minecraft, là, il faudrait, donc, prendre la houe, venir labourer la terre, donc là, vous voyez, elle a comme changé de, de texture, de couleur. Mettre, faire un, un, petit, un petit trou d'eau proche pour bien sûr que, que les, les plantes soient hydratées pour que ça puisse pousser et bon, venir là, comme ça le, ajouter des graines. Puis là, on peut même récolter. Voilà. Euh, donc c'est ça, je vais présenter quelques tâches, mais, tâches, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis vous allez voir, c'est un, un format qui est quand même assez euh, classique, là. on reprend à peu près les mêmes formats pour que les gens puissent s'y retrouver d'une tâche à l'autre. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si vous êtes en secondaire 1, secondaire 2, euh, secondaire 3, peut-être dans le chat, ça pourrait peut-être m'aiguiller. Un ok. La tâche qu'on vous propose, c'est euh, ok, parfait. Fait que je vais, tu on va partir sur euh, l'exemple de, de, de euh, on va prendre Pompéi, par exemple. Pompéi, parce que bon, Mathieu est là, il a expérimenté. Si tu veux ajouter euh, Mathieu, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, secondaire 1, puis après ça, la tâche plus de mise en prise en main, ça va être avec celle de euh, Moyen Âge. Dans le fond, vous allez voir les deux. Pour Pompéi, ce qu'on a voulu faire, c'est bon, vous allez voir, pour chacune des tâches, il y a toujours, comme on disait, un cahier de l'élève, donc euh, qui est en version Google Doc ou Word. Puis aussi, on crée des cartes de base. Je vais vous montrer à quoi, à quoi ça ressemble une carte de base. Parce qu'au départ, ce qu'on faisait, puis je pense que c'est une des premières cartes qu'on a fait euh, comme ça, euh, on a euh, justement, on, on demandait aux élèves d'aller sur un monde, puis essayer comme de se répartir le, les territoires, puis s'installer, tout ça. Puis, finalement, il y avait une spéculation foncière euh, qui était assez importante et tout le monde voulait avoir tel bout de terrain. Il y avait un problème aussi de perspective. Il y a des bâtiments, par exemple, euh, le bâtiment du sens était plus gros que le manoir, donc il y avait des problèmes comme ça. Fait s'est dit, ben on va faciliter peut-être le travail de tout le monde en créant euh, justement des cartes de travail. Donc, euh, par exemple, ça, c'est la carte que vous pouvez télécharger et utiliser et, et donner à vos élèves pour commencer le projet. Ce qui est le fun, dans un premier temps, c'est qu'il y a déjà un bâtiment euh, qui est créé, donc ils peuvent avoir un, un modèle, donc le temple de Jupiter, qu'est-ce que c'est? donc avec, euh, justement, quelques précisions, donc ils peuvent le visiter, donc faire une observation et euh, on a fait euh, des, au sol des euh, dieux pour, justement, construire les autres bâtiments. Donc, par exemple, si je m'en vais euh, juste ici à côté, bien, ça va être le marché. Hein. Donc, euh, je m'en vais là. Donc, le marché, donc les élèves qui ont ce territoire ou ce bâtiment-là se regroupent autour de ce marché-là, puis ils commencent à construire. Même chose pour, par exemple, les bains publics ici, qui sont là, donc les termes. Donc voilà. Puis en background, vous avez le Vésuve qui est en éruption. Donc, la carte de base, vraiment, permet d'organiser un petit peu le travail et orienter le travail des élèves pour faire une carte à, à, à 32. Puis, je, rapidement, je montre des productions d'élèves ici qui ont été réalisées avec, bon, euh, le marché, les termes euh, aussi. Bon, vous avez le théâtre, la maison de Vétis, l'amphithéâtre. Donc, les élèves ont... Euh, accès justement à un cahier euh, de l'élève. Donc, dans le cahier de l'élève, je, je pense que c'est ici. Non, régime okay, seigneurial, pas le bon, ça va être celle-là. Dans le cahier de l'élève, bien. On essaie justement de, euh, de donner certains éléments pour, bon, un situé dans le temps, mais aussi euh, des éléments pour documenter, si vous voulez, les euh, différents bâtiments, comme on le voyait tantôt. Donc, euh, puis il y avait même des reconstitutions d'amphithéâtre de en 3D qu'on avait trouvé avec le Street View, tout ça. Et vous avez accès aussi dans la tâche à la carte comme telle. Donc, les élèves peuvent voir un petit peu comment sera aménagé Pompéi. Et avec chacune des temps, il y a toujours un dossier documentaire qui accompagne euh, euh, la production. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu? Bah, J'ai ajouté en fait que le, la carte qui est déjà faite, c'est un, un immense avantage, là. les emplacements aussi, c'est-à-dire que avant, justement, sans emplacement, c'est un peu, tu l'as mentionné, euh, un peu le bordel pour choisir un peu euh, l'endroit où ils vont construire la, leur infrastructure ou leur site. Et euh, ce qui est bien, justement, avec les, les cahiers de l'élève, c'est que c'est clé en main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui se fait euh, avant, justement, de se lancer dans Minecraft, qui permet aux élèves, quand ils vont ouvrir le logiciel, euh, de savoir exactement ce sur quoi ils doivent s'en aller. Euh, moi, ce que j'ai vu en classe pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, c'était l'implication des élèves. C'était beau à voir une fois qu'on qu'on a fait le travail, qu'on est prêt, qu'on sait où s'enligner. Et je vous donnerai un petit conseil aussi avant de, de permettre aux élèves de rejoindre le monde collaboratif, c'est de valider ce que les élèves ont fait. Dans le dossier, de, dans le, le cahier de l'élève, dans le dossier documentaire, il faut s'assurer que l'élève, vraiment, il a fait le travail, il n'a pas été botché, il a vraiment été euh, bien complété, l'élève comprend la fonction de son bâtiment et ça va aussi lui permettre de bien compléter le tableau que vous avez vu, comme sur le temple de Jupiter c'est-à-dire que l'élève va devoir expliquer la fonction de son bâtiment, à quoi ça sert dans l'Antiquité et euh, une fois que cette vérification-là est faite, qu que tout est beau, bon, l'élève rejoint et son équipe et lui sont, sont en mesure justement de se lancer. Donc ici, on a, euh, je pense c'est euh, tes élèves qui ont fait ça, hein? c'est ça, celui-là? Exactement. Ouais, donc avec l'usine, donc à partir de la carte de base que je vous ai présentée, donc euh, ils ont accès, ils ont, ils ont, ils ont réalisé euh, ça avec les usines. Combien de périodes ça a pris euh, juste de construction? Euh, trois. Trois périodes. Oui. Donc on l'a fait dans le dossier euh, trois, trois et demi là, maximum, mais on n'a pas dépassé les quatre périodes sur certains. certain. C'était des, des équipes d'à peu près quatre ou cinq élèves, dépendamment. Euh, ce qui a pris peut-être le plus de temps le quartier ouvrier. Euh, qui est central justement sur cette carte parce qu'ils ont quand même plusieurs bâtiments à faire. Mais euh, somme toute, j'étais vraiment, vraiment content du travail effectué. Donc, euh, est-ce que Minecraft Education est gratuit? Ouais. En fait, euh, l'idée, c'est euh, pour ce qui est de Minecraft Education, si votre centre de service a euh, la licence A3 de Microsoft, c'est gratuit. Donc, euh, ça peut être euh, gratuit. Euh, oui, donc, ça l'est dans la majorité des cas. Je n'ai pas vu de centre de services qui n'ont pas A3 comme tel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous ai rejoint, mais je voudrais aller au primaire. Oups! Est-ce que, bon, euh, Daniel, est-ce que tu peux cliquer sur « Revenir » Tu as le bouton « Retour ». Je ne sais pas si Daniel est encore avec nous. Non, je pense qu'il n'est plus là. Il est parti. Donc, je vais poursuivre euh, avec la présentation. Donc, euh, comme le disait Mathieu, là, la, la, la préparation est importante. Puis, tu sais, si c'est bien euh, organisé, ben, on ne passe pas trois, quatre euh, cours, ça me semble euh, quand même euh, à, à, juste pour un projet de cette ampleur-là. Puis, euh, puis au, au fond, bien, vous avez euh, la mine là, qui, euh, qui est là, là, avec tout le système de, de chemin de fer. Donc, euh, euh, il me semble qu'il y, y a quelque chose d'intéressant à exploiter avec vos élèves. Donc ça, c'est un exemple en secondaire 2. Euh, aussi, euh, tantôt, je vais revenir sur le beau, mais peut-être un petit mot sur les, la géographie. Euh, je montre euh, rapidement ici des, euh, une vidéo. Ce qui est le fun en géographie, dans ce cas-ci, c'est qu'on travaille avec les, euh, les acteurs de, de l'enjeu. Comme par exemple, les élèves, euh, ça c'est en équipe de quatre, cette, cette tâche-là, les élèves doivent euh, justement, euh, dans le fond, parler aux acteurs. Donc il y, le, il y a les territoires autochtones, il y a les écologistes, euh, il y a aussi euh, le, le, le Hydro-Québec, etc. Puis ils doivent prendre un point de vue. Et l'idée ici, c'est euh, vraiment de choisir un, un lieu pour euh, construire, si vous voulez, euh, le barrage en question. Et ce qui est intéressant, c'est bon de, de voir euh, les élèves ici euh, essayer d'expliquer pourquoi euh, ils devraient construire le barrage à tel, à tel emplacement. Et il essaie de trouver la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver l'emplacement qui va avoir le moins d'impact sur l'environnement. Tu sais, il y a toujours un impact comme tel, comme si c'est le territoire humide. À côté, tu avais le territoire autochtone. Puis bon, c'est fun parce qu'ils cherchent, ils pointent, ils sont là, OK, on, on pourrait le construire là. Euh, là, ça serait moins d'impact. Puis il faut qu'ils justifient pourquoi ils le construisent. Donc, ça, c'est un élément qui est, qui est vraiment intéressant en euh, géographie. Par euh, ben, exemple, en, ou toujours en géographie, euh, l'exemple du euh, territoire agricole euh, qui a été créé. Par le récit. Puis, euh, bon, l'idée, c'est de travailler euh, soit faire une ferme monoculture, ferme laitière ou maraîchère. Puis, bon, selon le type de ferme, ben tu sais, tu as des installations qui vont être différentes. Donc, euh, ça, c'est une autre petite tâche qui est le fun, là, où est-ce que, bon, l'élève doit justifier, euh, justement, le, la, construction, certains, la construction de certains, euh, certaines infrastructures. Puis, encore là, vous avez toujours un street view, là, qui vient comme un peu euh, montrer euh, ce qu'il y en est. En termes de, de, de, de bâtiments. Et la troisième tâche, c'est euh, celle sur euh, je ne la trouverai pas, mais celle sur euh, le territoire euh, protégé et Galapagos. Donc là, il faut faire un aménagement qui a le moins d'impact possible sur l'environnement, donc et justifier pourquoi, euh, dans le fond, euh, on, on fait ce type d'aménagement et pourquoi ce type-là, ce site-là est exceptionnel. Donc, c'est des, des, des tâches qui existent, qui sont disponibles sur le site du récit. Et comme je vous disais, à chaque fois, il y a une carte, un, un, un cahier de l'élève. Aussi, faites pas le saut, dans les cartes, il faut comprendre que Minecraft, euh, c'est, euh, le territoire se génère automatiquement autour. Hein. Donc, euh, la taille du territoire est... Euh, est, est se limite à ta vision pour commencer, mais plus tu découvres du territoire, plus physiquement ça occupe de l'espace sur l'espace disque. Donc euh, ça, ça peut être un enjeu. Mais au récit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des blocs. Vous allez voir à un moment donné, la, la, la terre a, a, a une fin, puis euh, on peut pas aller, on peut aller plus loin, mais il n'y a rien à découvrir. Là. Donc euh, ça, c'est une façon qu'on a trouvé pour essayer de limiter la taille des euh, des mondes, parce que ça peut devenir un problème sur des appareils, des Chromebooks, par exemple, euh, ou euh, sur des iPads. Donc euh, voilà pour ce qui est des tâches au secondaire. On serait rendu à la portion main sur les touches. Donc euh, ce que je vous propose de faire, c'est euh, peut-être euh, d'ouvrir de, de, de, de, Minecraft, puis bon de faire quelques défis euh, qui vous seront euh, proposés. Euh, je vous mets dans le chat le petit guide. Puis je vais le faire avec vous autres, là, en, euh, à moins qu'il y ait des questions jusqu'ici. Tu tu avoir des questions? N'hésitez pas à lever la main. Donc, je vous ai mis euh, ici le cahier du participant du secondaire dans le chat. Je vais fermer quelques onglets. Je que vous l'ouvrez. Donc, je présente rapidement les petits défis. Euh, vous pouvez créer et importer une carte euh, dans un premier temps. On vous a fait trois euh, propositions. Euh, oui, effectivement, c'est beaucoup la réflexion qui est euh, évaluée. Euh, en termes de production, euh, ben, euh, la, je, je dirais que la pro, le fait de produire et de naviguer dans le monde contribue à la réflexion de l'élève, en fait. Puis euh, il, il se fait une représentation du territoire comme tel. Donc, construire, ça, ça, ça, ça, ça, ça alimente sa réflexion. Euh, oui, il y a des grilles d'évaluation, je montrerai ça. En fait, je pourrais peut-être tout de suite, euh, on fait... Il y a des grilles générales qui euh, sont ici, donc dans le récit. Euh, on vous offre des grilles générales qui sont juste là. Je vous ai mis dans le chat, donc des grilles générales. Puis des fois, il y a des projets où on a mis des grilles spécifiques. Là. Euh, on n'a pas été euh, euh, constant dans ça, mais euh, vous allez voir, il y a des grilles euh, d'évaluation qui sont disponibles là. Donc, euh, créer, importer un monde, donc la, la façon la plus simple, c'est euh, soit créer un monde automatiquement à partir d'un modèle, soit choisir dans la bibliothèque, soit l'importer euh, du récit. Donc, euh, ça, c'est le premier euh, défi. Le deuxième, c'est d'explorer, euh, de, de promener dans le monde comme tel et d'ajouter des éléments dans votre inventaire. Euh, comme ça, donc voir un peu comment utiliser l'inventaire. Donc on vous le dit, là, en utilisant E, vous pouvez aller dans l'inventaire et glisser, déposer des éléments dans votre inventaire. Si vous êtes sur iPad, il faut tenir longuement l'objet et le déposer. Le troisième défi, c'est de construire, donc construire dans Minecraft. Puis euh, le quatrième, ben, j'ai mis, euh, on a mis quelques éléments là, qui sont liés à la console qu'on va pouvoir voir ensemble. Je vais vous montrer euh, rapidement les options d'ouverture de, de création de monde. Donc, si vous n'avez jamais euh, utilisé Minecraft, vous allez tomber sur cette interface-ci. Puis bon, c'est assez invitant, on vous dit jouer. Moi, en tout cas, si on me dit de les jouer, je, vais, je clique dessus. Puis, euh, en fait, euh, ici, vous pouvez afficher vos propres mondes. Donc, en affichant vos propres mondes, c'est les mondes que, euh, qui m'appartiennent, qui sont sur mon poste, OK? Euh, ensuite de ça, vous avez des mondes dans la bibliothèque. Donc, un certain nombre de mondes qui sont disponibles dans la banque de Minecraft. Sinon, vous pouvez créer un monde à partir euh, d'ici. Je vais vous montrer tout de suite, rejoindre un mon, peut euh, euh, monde. Peut-être, Charles, as-tu monde d'ouvert? Je pourrais comme faire l'inverse pour ouvrir un... Je vais ouvrir euh, mon... Euh, médiéval. Quand on parle de euh, travailler en collaboration, ben, euh, c'est un peu ce qu'on va vous démontrer, moi et Charles, donc je peux, euh, vous avez ici euh, le, le premier onglet, vous avez le deuxième qui vous permet de commencer l'hébergement. En commençant l'hébergement, ben, vous allez voir qu'il y a des objets qui apparaissent, des, un, ce qu'on appelle un code de jonction. C'est ce qui va permettre à, à un autre élève ou à toute votre classe d'accéder à votre monde. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire euh, de votre côté parce qu'il faut être dans le même centre de service. Donc ça, il faut savoir ça. Les comptes d'utilisateurs, le centre de service, euh, bon, ils sont, euh, ils sont euh, seulement, euh, euh, c'est juste les, les, les gens du même compte qui peuvent euh, accéder au bon. Donc vous voyez Charles s'en vient, donc on peut aller construire quelque chose. C'est un Charles, on va planter des choux. Charles fait des trous. Donc là, euh, ici, je vous montre rapidement un des défis, c'est de faire de l'agriculture. Donc, on peut euh, justement euh, prendre la houe, aménager le sol. Puis, pendant ce temps-là, Charles est en train de planter. Euh, Qu'est-ce que tu plantes? C'est des graines normales, ça devient du blé. OK, ça, ça va devenir du blé comme ça. Donc, travailler ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mode de code de jonction. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le code de jonction, dans le fond, permet d'accéder au monde quand il est ouvert. Si je ferme, j'arrête l'hébergement. Ben, bye bye Charles. Euh, Charles n'existera plus, disparu. Donc, euh, quand le monde est ouvert, si euh, on veut qu'il il faut que le monde soit ouvert pour que euh, la, la, la, la, la partie puisse con, continuer pour les autres joueurs. Euh, dans ce cas-ci, oui, ça peut être un. Dans celui-là, je pense que un, ça dépend des projets. Au début du projet, on te le dit, comme, mettons, Pompéi, c'est 32 élèves. Euh, Industrialisation, c'est 32 élèves. Celui-là, c'est en petits groupes parce que, bon, euh, ou ça peut se faire à, 32 élèves, à, 16, à 16 élèves. Donc, vous pourriez, comme, séparer la, la classe en deux. Euh, donc, euh, ça dépend des projets. Euh, hydro, euh, le projet d'hydroélectricité, c'est des équipes de quatre. donc on a vraiment varié. Puis pour héberger une équipe de 4, ben, on a désigné par exemple un chef d'équipe. Donc le chef d'équipe allait chercher le monde, son Teams, puis il Oui, ça va fonctionner à 34. C'est rendu jusqu'à 40 joueurs par, par, par map. Super, merci. Donc, euh, voilà pour ce qui est euh, de l'hébergement. Euh, sinon, ben, si vous créez un monde là, pour votre défi 1, là, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un monde euh, ouvert comme tel. Je peux peut-être vous montrer, euh, je vais quitter, puis euh, je vais peut-être, Charles, partager une, une carte. Donc, si vous voulez rejoindre un monde de quelqu'un de, de, quelqu de votre institution scolaire, je le répète, vous pouvez rejoindre le monde à, avec les euh, codes qui sont là. Donc, vous l'avez en, en, en première page. Donc, rejoindre le monde. carotte, pommes, rail et livre et plume. Livre et plume, oui. Donc, vous voyez, je valide. Là, ça me dit que je vais rejoindre le monde de Galapagos, donc celui que je voulais vous montrer tantôt. Mais là, je vais télécharger le pack parce que je ne l'ai pas. Donc ça, c'est des, euh, des éléments qu'on a ajoutés nous dans euh, le monde comme tel pour que puisse y avoir euh, des tortues tout ça. Donc, euh, donc, vous voyez, j'arrive dans le monde. Puis l'idée ici, ben, euh, je suis sur un bateau de touristes, l'île est là-bas. Puis euh, ben, euh, l'idée, c'est d'aménager euh, justement l'île pour que ça puisse devenir un lieu touristique puis essayer de l'aménager avec le moins d'impact possible donc, vous voyez les iguanes, les tortues et puis, euh, vous avez ici un paquet de poissons tropicaux. Donc, euh, voilà. Je vais quitter. Donc, vous voyez, euh, Charles a fermé son monde, donc euh, j'ai été déconnecté. Euh, donc, parce que justement, il faut absolument que son monde soit ouvert pour tout ça. Puis, sachez que le code de jonction, il change à chaque fois. Ça, c'est important. L'autre chose dans le défi 1, je ne sais pas si vous avez navigué un petit peu dedans, euh, donc euh, c'est télécharger des cartes. Donc, par exemple, je pourrais aller télécharger une carte euh, au secondaire. Donc euh, là, je vais juste aller rapidement pour qu'on puisse avoir une carte, n'importe laquelle. Puis, je peux télécharger, par exemple, ici cette carte-ci. Vous allez voir, je suis en train de télécharger MC World, ce qui est là. Et euh, l'idée, c'est dans le bouton Importer je vais pouvoir aller chercher cette carte-là, qui est là, donc Pompéi MC World, euh, et l'ouvrir. Donc, on me dit que l'importation est réussie. Donc, ce, que, ce qui est important, si vous voulez faire un projet du récit, c'est d'aller télécharger cette carte-là, l'ouvrir dans votre monde Minecraft, puis vous allez pouvoir euh, la modifier maintenant. Autre question? Je vais ouvrir le monde médiéval. Si vous avez avancé dans les défis. Donc, je vais regarder les défis. Déplacer. Les Est-ce que vous avez trouvé les objets? Peut-être dans l'inventaire, dans l'équipement. Pour construire, donc... Euh, ce euh, serait vraiment bouton de droite de la souris. C'est important de prendre une souris parce que bon, vous allez gagner en dextérité. Là. Euh, donc, euh, bouton de droite pour construire, bouton de gauche pour détruire. Ben, souvent, les profs en formation, je le vois, là, ils commencent à tout détruire là, comme ça, puis ils font du vandalisme, mais tu sais, c'est involontaire, mais euh, c'est ça qui arrive. Donc, il faut quand même passer par là pour pouvoir s'approprier cet outil-là. Donc, bouton de gauche, détruire, bouton de droite, construire. Puis, euh, vous allez voir ce qui est un peu étrange dans Minecraft, dans les objets, parce que bon, vous avez différents euh, objets que vous pouvez aller chercher par le moteur de recherche, par les classements comme ça, euh, c'est que tous les êtres vivants naissent dans des œufs. Et donc, euh, vous avez ici un PNG, mais oh, je vais me chercher un, un cochon. Tiens, on est au Moyen Âge, le cochon est roi. Hum. Donc, euh, ici, euh, puis je navigue d'un objet à l'autre avec les chiffres de mon clavier. Donc, vous voyez, je fais apparaître un cochon comme ça. Donc, euh, vous allez pouvoir en, comme, en, en ajouter, puis euh, bon. Puis vous avez même des, euh, des poules, Est-ce qu'il y a des poules ici. Donc ça, c'est une particularité de Minecraft. Il faut savoir que les objets, les euh, êtres vivants, viennent euh, des œufs. Comme je le disais tantôt, si vous cherchez comment voler, espace rapidement sur deux, deux coups sur la barre d'espacement. Ouais, euh, donc disons, tu t'en vas là, puis euh, je tape poule. Ou, euh, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Euh, vache. As tu des vaches? Non. non. Vache. Donc, dans euh, le moteur de recherche, E, euh, moteur de recherche, je tape Vache, et ça, c'est un œuf. Je peux le glisser dans mon inventaire. Est-ce que tu les vois? Il faut être en mode créatif. Il ne faut pas oublier. Oui, merci Charles. Tiens, on va tout de suite vous montrer. Euh, quand vous avez parti votre monde, là, peut es, euh, euh, Escape, échappe, paramètres. Et là, vous avez les différents paramètres de votre jeu. Donc, c'est ici, mode de jeu par défaut. Si vous êtes sur survie, euh, là, c'est ce que vos enfants, peut-être, font. Là, sont sur, euh, Ils peuvent euh, être là-dessus. Mais euh, ce qu'on veut faire, c'est créatif pour avoir l'ensemble des objets disponibles euh, vraiment en nombre euh, important, comme ça. J'ai de, de, de, de la roche comme j'en veux. Puis aussi, si vous trouvez que c'est long à construire, dites-vous que les élèves, eux, euh, construisent assez vite, là. ils construisent à peu près à ce, à ce rythme là, là. Oups, moins bon qu'eux autres. Hein. Donc, ils se mettent euh, comme ça, puis s'ils veulent construire un mur, là. Comme ça, puis après ça, juste un petit peu. Puis... Donc, construise rapidement des murs comme ça, donc ça va vite. Est-ce que tu as trouvé les œufs, Nicole? Ouais, super. Donc ça, c'était, j'étais rendu dans le défi 3, si vous construisez euh, des choses. Euh, euh, Est-ce que c'est toujours par défaut Charles? Oui? Toujours, toujours créatif. Oui. Puis tantôt, je montrais de... On enlève aussi certains éléments comme la TNT, euh, des affaires de là même. Là. Euh, puis tantôt, ben, je vous parlais de, du monde plat. Là. Donc, si je, je peux... Dans Minecraft, c'est des mondes infinis. En fait, que je pourrais continuer euh, là-bas là, jusqu'à tout le temps, donc euh, jusqu'à l'infini. Puis, bon, le monde euh, s'agrandit euh, et se génère euh, automatiquement. Donc, euh, puis ça prend de l'espace disque. Mais euh, c'est ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici arrêté euh, le monde. Donc, vous voyez, le monde est plat. Au récit, numéro social, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Mais Ça ne donne pas le goût à personne d'aller voir par là-bas ce qu'il y a. Tu as oublié quelque chose ici, Charles? C'est mon... un petit historique que tu viens de découvrir. Ah, tu t'étais fait une cachette. Une petite cachette? Ben oui, une petite cabane dans le bois. Puis, bon, cette tâche-là euh, du Moyen Âge, qui est le fun, euh, si vous êtes en secondaire 2, bien, elle couvre deux réalités sociales, donc euh, essor urbain et commercial et euh, christianisation. Dans un premier temps, ils doivent observer euh, le bourg, donc les éléments qui euh, composent le bourg avec le marché, tout ça. Et ensuite de ça, ils doivent construire un des deux des bâtiments euh, qui relèvent plus du christianisme. Donc euh, là-bas, vous voyez l'abbaye. Et ici, on a une cathédrale en construction, donc ils peuvent, ils peuvent continuer à construire. Donc ce qui est le fun, c'est un monde qui est euh, en construction et qui a déjà quelque chose dedans. Donc on a essayé de faire quelque chose dans ce sens-là. Euh, peut-être un, un truc qui est le fun à savoir, c'est, euh, bon, je vous ai montré les paramètres ici, là, mais euh, certains de vos élèves vont vous en montrer, c'est clair, Essayez pas d'en savoir plus que d'autres, mais euh, peut-être de savoir que ça existe, ça peut être une bonne chose. Si vous, en, vous appuyez sur Entrée, vous allez avoir euh, dans le fond le, la, la barre euh, de code. Euh, tous les codes dans Minecraft commencent par un, un slash, donc euh, comme ça. Et puis, par exemple, je pourrais forcer la météo. Donc, je pourrais dire weather, euh, c'est en anglais, évidemment, euh, puis euh, rain. Donc, je pourrais jouer à Dieu, là, puis dire, bien, euh, faire pleuvoir sur ma ville du moins âge. Euh, donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Donc, euh, je pourrais aussi dire euh, weather clear. Donc, et le beau temps va revenir. Donc, il y a un certain nombre de petites commandes. Puis ces commandes-là, pratiques, là, sont dans le petit guide à la fin. Si vous continuez les défis, là, vous allez voir ici des commandes justement pour euh, la, la, la, la, le, le, jour, le jour. On vous a mis aussi « Summon ça, ».« Summon », ça peut être le fun parce que, bon, euh, si vous ne voulez pas aller chercher des œufs, mais euh, euh, tu, sais, tu peux le faire comme ça. Donc. Puis, bon, tu as la liste, euh, donc je vais appeler un chat. Miaou, tiens, est là. Donc, vous pouvez comme euh, jouer avec la, la petite barre de code pour a, a, a, appeler des objets ou, euh, ou tout ça, faire, euh, faire en sorte que, bon, meubler votre, euh, votre monde. Puis, euh, donc, il y a un euh, petit guide là, rapidement, là, locks pour qu'il qu fasse tout le temps un jour et tout ça. L'agriculture, on vous l'a montré un petit peu avec Charles tantôt. Bien, sachez que... Euh, C'est pas comme dans la vie, là. si tu plantes du, euh, du blé et il pleut, ben, tu es, espères qu'il pleut et que le blé continue à pousser. C'est pas de même, ça fonctionne. Il faut absolument qu'il y ait un, un, un, un trou d'eau, un secteur d'eau pour irriguer euh, la terre qui est autour. Donc, euh, pis, euh, ça prend deux choses. Ça prend la ou, euh, trois choses. La ou en bois pour euh, faire euh, enlever le, le gazon. Euh, ça prend ensuite les graines pour pouvoir euh, planter, euh, dans le fond, les, euh, le blé. On peut avoir des citrouilles, un paquet d'affaires. Donc, il euh, y, y a différents éléments qui peuvent se retrouver euh, dans le monde Minecraft. Puis bon, le seau d'eau qui peut être pratique si vous voulez mettre de l'eau. Puis là, j'ai fait un déluge. Vous pouvez prendre le seau d'eau vide. Pour ramasser l'eau. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est. Euh, quand vous commencez à jouer avec l'eau, il peut avoir des inondations. Hein, <rire> parce que la, la, la logique de Minecraft, Minecraft, ça sa propre logique. Euh, puis, bon, peut-être dernière chose euh, ici euh, qui pourrait être le fun, c'est les fameux panneaux. Là, donc,. Euh, donc, vous pouvez comme créer des panneaux puis euh, euh, indiquer là, des choses. Donc, il y a des panneaux verts où est-ce que vous pouvez euh, indiquer, écrire beaucoup de texte et des petits panneaux comme ça, où est-ce que le, le texte est un peu plus... Euh... On voulait revenir sur peut-être quelques considérations techniques. Donc, de ne pas oublier bien sûr de, de faire des tests peut-être avant de se lancer là, dans Minecraft. Donc, euh, des fois, juste de s'assurer que tout le monde a la même, la même version, hein, si on veut collaborer. Donc, euh, vraiment important d'avoir euh, tout le monde le même numéro de version. Euh, bon, des fois, s'il y a des bugs, de juste dire à son technicien, est-ce que le port 1932 euh, est ouvert? Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi. Juste des fois, de savoir ce chiffre-là, ça peut euh, régler des problèmes. S'assurer que oui, euh, vos élèves ont peut-être la licence A3, mais vous, l'avez-vous également. Donc, ça, c'est euh, dans c'est la licence là, de Office 365 qui vous permet d'avoir accès à Minecraft Éducation. Euh, puis après ça, bon, il euh, y en a aussi là, qui aiment ça euh, pouvoir laisser. Euh, les élèves jouaient à la maison, est-ce que euh, des fois, il peut y avoir des petits, des petits bugs, là, donc juste de s'assurer que le, votre, le routeur de maison euh, ne bloque pas euh, l'hébergement. Euh, donc euh, voilà, Donc on a écrit là, ici là, quelques, euh, quelques considérations techniques à, à considérer. Voilà, puis si jamais, là, on a mis aussi un lien là, vers euh, une autre liste de problèmes et de, de solutions. Pour les iPads, nous, on en a parlé. Là, vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en parler, mais donc, sachez que euh, pour enregistrer un monde, on vous a fait un beau tutoriel. Sinon, euh, on propose également là, que l'enseignant héberge le monde et par la suite, les élèves se joignent. Des fois, ça, ça peut euh, faciliter là, euh, le travail. On vous a mis d'autres ressources, entre autres, euh, je, je nomme celle-là en particulier, peut-être euh, l'auto-formation euh, ici de Campus Récit qui a été faite par euh, le récit. Euh, MST, donc mathématiques, sciences et technologies, mais qui, qui, qui ont vraiment beaucoup documenté et qui a beaucoup de vidéos tutoriels. Donc, si pour vous, tantôt, c'était comme trop d'informations, ça peut être euh, une bonne idée d'aller euh, consulter cette auto-formation-là. Et bon, en conclusion, peut-être plus des considérations aussi euh, pédagogiques, euh, de se rappeler l'importance vraiment de la cueillette d'informations, avant de lancer les élèves dans Minecraft. Hein, donc d'aller recueillir des traces, puis savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire dans Minecraft. Puis d'essayer de faire en sorte que les élèves aient leur cahier de l'élève le plus proche possible euh, quand ils sont dans Minecraft, pour pour qu'ils se rappellent de cette intention-là. Et l'importance euh, du retour. Donc, euh, de revenir après. Oui, peut-être qu'ils ont, qu ont fait leur monde Minecraft, ils vous ont fait un petit portfolio avec euh, le livre et la plume, comme Steve vous a montré. Euh, ben, peut-être à ce moment-là aussi de, de montrer quelques exemples ou de, de trouver donc euh, une activité intégratrice là, de ce projet-là pour euh, revoir, dans le fond, euh, les apprentissages qui ont été réalisés. Finalement, <rire> ce que Steve là, il disait là, tout à l'heure, c'est que justement, on serait intéressé à vous offrir euh, trois autres plages horaires, dans le fond, à mettre euh, à votre agenda, une ou euh, plusieurs, vraiment plus sous un format euh, questions-réponses. Euh, vous êtes en train, là, vous voulez expérimenter la semaine prochaine, vous êtes en train d'expérimenter, puis là, il y a un bug. Donc, euh, tu sais, nous, on aimerait ça faire un suivi, donc euh, un accompagnement, là, par rapport à, à l'utilisation de Minecraft. Donc, on a ciblé, là, euh, des dates, euh, donc une un peu plus proche, donc euh, le, le 21 novembre, une euh, mi-janvier, donc 18 janvier, et le 22 mars. Donc, euh, ces trois moments-là, de 16h à 16h30, euh, donc vraiment pour répondre à vos questions, euh, vraiment vous aider, là, dans le fond, dans, dans cette expérimentation-là euh, de Minecraft pour puis pouvoir vous soutenir. Voilà. Fait que là... Euh, C'est ce qui met fin, dans le fond, à notre euh, webinaire officiellement, parce qu'il est 5h02 puis qu'on avait dit que ça allait durer une heure, mais euh, on reste disponible, dans le fond, vraiment là, pour euh, répondre à vos euh, questions sans problème.